Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau dog news concernant la très grosse année de The Last of Us qui va arriver puisque Neil Druckmann a écrit personnellement une lettre sur le site officiel de Naughty Dog et on va faire un petit point autour de cela et on va finir par une petite anecdote, une histoire, l'histoire de Neil Druckmann puisque ce dernier avait l'idée en tête de The Last of Us alors qu'il était étudiant, on vous raconte tout cela tout de suite en 2023, la licence The Last of Us fêtera donc ses 10 ans. C'est effectivement le 14 juin 2013 que les aventures de Joel et Ellie sont arrivées sur PS3 avant d'être portées sur PS4 en juillet 2014, d'avoir le droit à une suite en juin 2020 toujours sur PS4 et d'avoir droit à un remake sur PS5 en septembre 2022 qui arrivera sur PC le 3 mars 2023. Depuis 2013, Naughty Dog célèbre le The Last of Us Day auparavant appelé l'Outbreak Day, le 26 septembre, le jour où tout a basculé dans le jeu, mais également le jour de l'anniversaire de Joël. C'est donc une licence importante pour Naughty Dog, bien plus qu'un jeu, un jour communautaire, un événement pour les fans, qui fêtera donc ses 10 ans cette année. The Last of Us a marqué l'histoire de Naughty Dog et c'est un jeu qui reste aujourd'hui l'un des plus importants du studio. C'est pourquoi Neil Druckmann a tenu à s'adresser aux fans directement sur le site officiel de Naughty Dog par l'intermédiaire d'une lettre ouverte. Le coprésident des Dogs nous annonce une grande année, celle des 10 ans. Il est heureux de voir à quel point la licence a pu marquer les joueurs et les fans et annonce que la série s'est écoulée à plus de 37 millions d'exemplaires sur seulement deux supports, la PS3 et la PS4. Neil Druckmann confirme de nouveau l'arrivée de la partie 1 sur PC le 3 mars prochain, ce qui sera un événement puisque ce sera le premier opus de The Last of Us à arriver en dehors des consoles PlayStation. En 2023, ce sera également le moment de parler du stand-alone multijoueur et pour bien commencer l'année, Neil nous offre un deuxième concept art. Après le premier diffusé en juin 2022 au Summer Game Fest, Neil Druckmann dévoile un nouvel aperçu de ce stand-alone qui ne cesse de nous intriguer. Hélas, pas plus d'informations pour le moment, si ce n'est que les premières informations officielles devront arriver cette année dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Est-ce qu'on aura droit à de véritables images, un trailer, du gameplay, une date de sortie, voire carrément une sortie On ne sait pas, mais on espère en tout cas que l'on aura droit à plein de belles choses. Cette année, ce sera également la sortie de la série Phénomène tant attendue. Et cette dernière devrait vraiment plaire aux fans. Elle arrivera, on le rappelle, le 15 janvier. Euh, aux états unis sur HBO Max et malheureusement en France, toujours aucune information. La licence de Last of Us est importante pour Naughty Dog mais surtout pour Neil Druckmann dont c'est le tout premier vrai projet qu'il a pu diriger au sein des Dogs. Pour conclure sa lettre, le co-président de Naughty Dog déclare, et je le cite, « Ces dix dernières années ont été incroyables et savoir que le parcours de nos personnages a tant compté pour tant d'entre vous nous émeut énormément, moi et l'équipe. Merci pour votre soutien et votre appréciation du travail de nos équipes. Nous espérons que vous continuerez à nous suivre sur cette route, mais n'oubliez pas d'emporter une brique ou une bouteille. Jusqu'à la prochaine fois, endurez et survivez Et justement pour terminer cette vidéo, Place à la petite anecdote très sympa. The Last of Us est clairement le bébé de Neil Druckmann. Dans une récente interview, Neil a déclaré que pendant le développement du premier opus, il était tout simplement en train de travailler sur le jeu de ses rêves. Et on a appris cette semaine que Neil a eu l'idée de The Last of Us alors qu'il était étudiant à l'école des sciences informatiques de Carnegie Mellon. Pendant ses études et notamment l'un des cours, les élèves devaient présenter une histoire de zombie au juge, qui était quand même le réalisateur George Romero. Un des élèves a alors décrit l'histoire d'un homme ayant perdu sa fille et d'une fille ayant perdu son père, ces deux faisant équipe pour survivre. Passionné de jeux vidéo, l'élève en question s'est inspiré d'un titre de la PlayStation 2 appelé Ico et du personnage de John Artigan. Et cet élève, c'était bien entendu Neil Druckmann. Hélas, son histoire ne fut pas retenue par le réalisateur Romero. Selon Neil Druckmann, le réalisateur n'aimait tout simplement pas cette histoire. Après avoir terminé ses études, il rejoint Naughty Dog en tant que simple développeur et il va gravir les échelons. Son talent ne passera bien entendu pas inaperçu et en 2009, alors que cela fait moins de 5 ans qu'il est chez Naughty Dog, il devient co-concepteur principal et co-scénariste de son premier gros projet, Uncharted 2 Among Thieves, aux côtés des équipes de Amy Henning. Hasard ou non, c'est ce jeu-là qui va offrir à Naughty Dog son tout premier Gotti de son histoire en 2009, et c'est Uncharted 2 qui va clairement marquer une première fois l'histoire de Naughty Dog. Après la sortie d'Uncharted 2, Neil Druckmann parvient à faire valider son premier jeu, son premier projet, celui qu'il allait pouvoir diriger aux côtés de Bruce Riley et son fameux jeu de zombies, c'est The Last of Us. Pourtant, au début, ce n'était pas gagné et les premiers mois de développement ne sont pas glorieux avec des versions bêta du jeu qui ne faisaient pas l'unanimité, ni au sein du studio, ni à l'extérieur, avec les bêta testeurs qui trouvaient le jeu nul avec peu d'intérêt puisqu'il n'y avait aucun boss. Mais Neil Druckmann ne va rien lâcher, et il va continuer à se battre, perfectionner son jeu, et il parviendra à sortir son jeu de rêve, son The Last of Us, qui aura marqué l'histoire de Naughty Dog, mais aussi du jeu vidéo et du monde de la pop culture. La suite, nous la connaissons tous, elle appartient à l'histoire, et nous voilà 10 ans plus tard avec une licence qui est prête à fêter ses 10 ans voilà pour nous, c'est tout pour ce Dog News, j'espère que vous l'aurez apprécié, sur cela eh ben, on se quitte, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour soutenir la chaîne et nous aider, et nous eh ben, on se dit à très vite pour une année 2023 qui s'annonce exceptionnelle. Prenez soin de vous, à bientôt.